Comme il y a beaucoup de parents à la rentrée qui cherchent des gardes d'enfants pour leurs enfants à la nouvelle rentrée scolaire et qu'il y a parallèlement beaucoup d'étudiants qui cherchent à travailler, on a décidé d'organiser un dating babysitting euh, où euh, on convie tous les étudiants qui cherchent à travailler dans la garde d'enfants à venir et tous les parents qui ont des enfants à faire garder à venir également se rencontrer. Donc ça se passe le 16 septembre au CRIJ tout l'après-midi, de 13h30 jusqu'à 19h. Donc ça veut dire qu'on peut venir n'importe quand pendant cette plage horaire euh, et non pas sur toute la durée de la plage. Et euh, seront présents également euh, à cette occasion trois euh, entreprises qui offrent des services de babysitting et de ménage, dont qui s'appellent Zazen, Détique Éveil et Kangourou Kit, qui recrutent un grand nombre d'étudiants. Aucune condition, la seule condition c'est d'être suffisamment disponible pour pouvoir travailler en tant que garde d'enfant. Donc en général c'est une disponibilité surtout les soirs après l'école, le mercredi, parfois les week-ends, les vacances scolaires. Quoi.